En ce mois de septembre, notre sortie botanique en Provence nous montre une plante discrète pour ceux qui passent trop vite. Mais elle est omniprésente au mois d'août-septembre en bord de champ de routes, de chemins, sur les talus et les terrains à l'abandon. Il s'agit du fenouil sauvage, Foeniculum vulgare. C'est une plante vivace qui peut atteindre 2 mètres de hauteur. Son feuillage est aérien. Les feuilles sont très découpées. Ces fleurs sont jaunes, regroupées en ombelles et odorantes. Ses graines sont jaunes vert allongées et striées. Son parfum anisé, très caractéristique, nous permet de le reconnaître sans peine. Le fenouil a marqué profondément de son odeur les coutumes provençales. Les provençaux utilise le fenouil sauvage pour assaisonner le poisson et on l'ajoute aux préparations d'olive. Mais c'est surtout grâce à son utilisation dans la fabrication du pastis que son arôme plane sur la plupart des apéritifs provençaux. Pastis, bon, ça. Mmh, mmh, mmh. <rire> le fenouil a été la première plante utilisée pour aromatiser l'alcool qui compose le pastis et quelques boissons anisées de la méditerranée les industriels ont utilisé ensuite d'autres sources de parfums anisés en utilisant des plantes d'origine plus lointaine comme la badiane de chine mmh. ou anis étoilé le parfum anisé de ces autres plantes leur vient de l'anétole, un composé organique qu'elles ont en commun. C'est sous forme d'huile essentielle que les industriels utilisent le fenouil ou l'anis étoilé pour parfumer le pastis. Les recettes de pastis industrielles ou artisanales sont multiples, mais les composants de base sont toujours l'anétole, le réglisse et un alcool neutre d'origine agricole. L'augmentation du cours de l'essence de Badiane, cultivée dans le sud de la Chine ont encouragé le plus grand fabricant de pastis français à relancer la culture du fenouil commun, notamment en Provence, sur le plateau de Valençol. Le fenouil est aussi un légume. Il s'agit de la variété horticole, non sauvage, connue sous le nom de fenouil doux ou fenouil de Florence. Cultivé comme annuel pour le renflement bulbeux et charnu de ses feuilles imbriquées les unes dans les autres. Il est utilisé couramment en cuisine. La cueillette des branches de fenouil se fait traditionnellement en Provence au début de l'automne, le 29 septembre. Car le fenouil cueilli à la Saint-Michel, paraît-il, garde toutes ses vertus même une fois séché fait sécher en bouquet la tête vers le bas à l'abri du soleil dans un endroit sec et aéré au bout d'un mois on le tronçonne en tige d'une dizaine de centimètres il sera conservé dans une boîte à biscuits ou dans un pot en verre pendant une année en provence on associe souvent le fenouil au poisson et le fenouil est indispensable dans une soupe de poisson, de crabe, de moule ou dans la célèbre bouillabaisse. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la Baudroie et des favouilles, 12 rascasse, un petit Saint-Pierre, huile et safran, aïe et fenouil ah que c'est bon la bouille à baisse, ah mon dieu que c'est bon bon bon. Ah que c'est bon la bouille à baisse, ah mon dieu que c'est bon. Dans le fenouil, on utilise aussi les graines. Directement comme épices ou aromates, mais le plus souvent en faisant une infusion. Le fenouil est une plante médicinale et il est reconnu comme un allié pour traiter les troubles digestifs et l'inflammation des voies respiratoires. Nous avons vu les usages et vertus du fenouil, plante qui est intimement liée aux usages provençaux. Pastis, bouillabaisse, olives et poissons sont les compagnons incontournables de cette merveilleuse plante.